Bonjour, je suis Jonathan Novak et je suis très heureux de vous présenter l'opportunité que représente Skyway dans cette très courte vidéo. Alors, dans un premier temps, je vous présenterai l'entreprise, cette société mondiale. Pourquoi Skyway existe et qu'est-ce que c'est concrètement en fait Et Est-ce que c'est un projet solide Ensuite, en deuxième partie, je vous dirai comment vous qui m'écoutez en ce moment, vous allez pouvoir participer à ce projet incroyable de remonter de renommée mondiale et combien d'argent vous allez pouvoir gagner alors si vous écoutez cette vidéo avant juin 2017 eh bien vous avez une chance incroyable parce que vous allez pouvoir gagner énormément d'argent on en reparle un peu plus tard dans cette vidéo et le troisième point eh bien je vais vous donner un cadeau de bienvenue à la fin de cette vidéo mais ça on en reparle tout à l'heure alors, pourquoi Skyway existe Eh bien, il y a trois piliers majeurs. Pourquoi Skyway va voir le jour et a vu le jour Déjà, c'est pour un besoin considérable d'innovation. Aujourd'hui, les systèmes de transport traditionnels, les trains, les avions, les voitures, les tramways, les choses comme ça, ne sont pas en mesure de répondre aux besoins croissants de l'humanité. En conséquence, bah, nous voyageons rarement, nous nous déplaçons peu pour voir notre famille, nos amis, et nos excuses, c'est c'est quoi C'est parce que c'est coûteux, c'est fastidieux et ça prend du temps, ça prend des heures et parfois même des jours. Ensuite, le deuxième point, c'est pour garantir la sécurité. Aucun mode de transport moderne, les transports que je viens de citer, ne répond aux exigences de sécurité nécessaires. Alors, selon les prévisions décevantes d'experts, le nombre de décès dans les accidents de la route d'ici 2020 dépassera 1,7 million. De personnes. 1,7 million. quand même tragique. Et pour finir, le troisième point, et eh ben, c'est pour la préservation de notre environnement. On le sait, notre environnement subit de tous nos transports qui existent à l'heure actuelle. En plus de ça, la croissance rapide et l'utilisation intensive des véhicules à carburant, comme les camions aussi, nous font aller inévitablement vers la catastrophe écologique mondiale qui tue toute vie sur Terre. Cette pollution tue l'air que vous respirez, l'air que respirent vos enfants, vos proches, tue les forêts, les champs, ça paraît énorme comme ça, mais c'est pourtant la réalité, avec une forte diminution des populations bah, d'animaux, vous le savez, il y a moins d'oiseaux, on perd des espèces qui deviennent rares, l'appauvrissement de la couche d'ozone, de l'atmosphère. Tout ça, écoutez-moi bien, est le résultat du développement des systèmes de transport moderne que l'on a aujourd'hui en 2016-2017. Mais il est possible d'éviter une apocalypse mondiale et d'évoluer surtout avec notre temps et passer radicalement à quelque chose d'autre. Et c'est ce que Skyway nous propose et c'est ce qu'on va voir maintenant. Skyway, lui, avance avec son temps. Il a un train d'avance, on pourrait dire. Alors qu'est-ce que c'est Skyway concrètement Eh bien, c'est la photo que vous voyez ici pour être très simple. Hein, il y a plein de transports écologiques qu'ils ont créés, mais en voici un extrait. Skyway est un système de transport innovant et aussi écologique, surélevé sur des rails tendus entre des supports suspendus. Voilà, bon, vous pouvez voir un exemple illustré là en photo. Pourquoi le monde a besoin de Skyway aujourd'hui eh bien tout simplement déjà parce que c'est une technologie respectueuse de l'environnement Et ça c'est très important pour nous et les générations futures Ensuite la technologie Ensuite Skyway a la capacité d'obtenir un règlement d'inaccessibilité C'est à dire là où les trains ne peuvent pas aller parce que c'est trop pentu, trop en pente ou trop en, en colline Eh bien Skyway peut le faire, il peut monter ou descendre des grandes pentes Et ça c'est très rare Ensuite, Skyway a besoin de 10 fois moins de ressources pour sa construction par rapport à d'autres transports dits modernes qu'on a aujourd'hui dans nos villes ou sur nos têtes. C'est quand même important, dix fois moins de ressources. Quatrième point, haut niveau de sécurité. Beaucoup plus sécurité que les voitures que tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ensuite, bah, c'est un tarif. Très faible, et ça, c'est pas négligeable, surtout en période de crise. Et surtout, ça va hyper, hyper vite. Ça, c'est le sixième point. Ça va jusqu'à 500 km h Je sais pas si vous vous rendez compte, 500 km heure, c'est beaucoup plus vite que les trains à grande vitesse. Voilà pourquoi le monde a besoin de Skyway. Alors, est-ce que c'est un projet sur Skyway Qui a déjà investi dans ce projet et qui veut investir dans ce projet alors, le projet Skyway a été développé et présenté dans le monde entier. Vous m'avez entendu bien, dans le monde entier. Et a reçu les avis des plus hautes personnalités. Ainsi, cela démontre quand même son intérêt mondial. Alors maintenant, plus de 10 000 partenaires et actionnaires comme vous, vous allez pouvoir le faire dans un instant, ont investi dans le projet Skyway et dans plus de 20 pays. C'est impressionnant quand même, 10 000 partenaires dans 20 pays. L'ONU Habitat, donc ça c'est l'organisation pour euh, la préservation de l'environnement, qui a investi dans ce projet. La Fédération Astronomique Soviétique, quand même, qui a investi dans ce projet. Mais aussi plusieurs gouverneurs, hein, je n'ai pas tout noté non plus, ainsi que de nombreux États et des organisations commerciales. Et qui va investir à l'avenir, dans ce projet, je vous pose la question, et eh bien je vous y réponds, il y a déjà eu près de 100 entreprises qui ont fait des précommandes. Il y a déjà aujourd'hui là des précommandes existantes. Plus de 100 entreprises, au jour où je tourne cette vidéo, mais, mais il va en avoir beaucoup plus, ont exprimé un intérêt pour la technologie Skyway et sont en attente de certification. Des milliers de projets d'infrastructures dans le monde entier, attendent leur mise en œuvre pratique dans l'intérêt de milliards de personnes. Alors ça, ça équivaut à des milliards d'euros. Donc il faut retenir que il y a déjà des gens qui ont investi dessus et il y a énormément de gens à gros porte-monnaie, on va dire, qui vont investir dessus. Ils attendent juste la mise en œuvre pratique dans ça, l'intérêt de milliards de personnes partout dans le monde. C'est quand même un projet incroyable. Alors maintenant, en quoi vous, vous pouvez participer à ce projet, même avec votre petite envergure comme vous et moi Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous allez comprendre ça dans un instant. Comme toute entreprise, le projet Skyway a besoin de financement. C'est normal, il leur faut des millions d'euros et il va falloir les trouver. Eh bien, sur la base de l'expérience des plus grandes sociétés du monde, telles que, je pense que vous connaissez, Apple, Google et bien d'autres entreprises qui ont des démarches comme ça, énorme et vraiment réussi. Nous avons choisi le meilleur moyen de soutien financier pour ce projet qui est le financement participatif. Alors, qu'est-ce que c'est ce financement participatif Eh bien, c'est pas compliqué, il permet à n'importe qui comme vous hein, qui est en train de m'écouter et moi, complètement indépendamment des capacités financières, vous n'avez pas besoin d'être riche, hein, pas du tout, de devenir copropriétaire et eh oui. <cười> copropriétaire, excusez-moi, de cette incroyable société Skyway. C'est quand même incroyable. Vous allez pouvoir devenir copropriétaire de cette incroyable société, à un stade précoce de mise en œuvre sur le marché mondial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, à un stade précoce de mise en œuvre sur le marché mondial C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo, avant juin 2017, eh bien, ce projet n'est pas encore sur le marché mondial, sur le marché boursier. C'est-à-dire que les actions qu'on peut acheter sont sont à des prix très très bas, et quand ça va venir en juin 2017 sur le marché boursier, les actions vont prendre une valeur énorme, et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner plein d'argent. On en reparle juste tout à l'heure. Je cite une phrase que j'ai bien aimée sur le site officiel Skyway. Alors, nous ne cherchons pas des bienfaiteurs. Nous vous suggérons de créer une part de croissance du capital personnel et... Surtout de continuer à recevoir des dividendes à vie. J'aime bien cette phrase. Donc, comme je disais, il est nécessaire de recueillir 300 millions de dollars d'investissement en seulement deux ans et demi. Mais le chef de la fondation de placement, lui, est convaincu que, en utilisant la méthode de crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif, c'est la même chose, l'entreprise fera face de manière adéquate à cette tâche. Donc pour lui, c'est finger in the nose si on utilise le financement participatif. Et vous, vous allez pouvoir y contribuer aussi. C'est-à-dire que même les petites contributions d'un grand nombre de personnes, c'est une étape vraiment efficace vers le succès global d'un projet. Alors comment vous, vous allez pouvoir participer aussi comme moi j'ai pu le faire à cette aventure et combien vous allez pouvoir gagner. Moi, ça fait déjà quelques mois que je suis euh, copropriétaire de Skyway et vous allez pouvoir en faire autant. Donc, c'est pas compliqué. Déjà, il suffit de vous inscrire en fin de vidéo et, et je vous donnerai un petit cadeau de bienvenue. Ensuite, vous choisissez le nombre d'actions que vous souhaitez. Ce qui est bon à savoir, c'est que, je vais répéter, mais c'est très important, c'est que le projet Skyway n'est pas encore sur le marché boursier. Il fera son entrée en juin 2017. Ce qui veut dire que les actions que vous achetez aujourd'hui vont prendre une valeur énorme d'ici juin 2017. Voilà. Je rappelle ça bien parce que c'est très important et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner plein d'argent. Alors, un exemple concret. Si vous achetez le plus petit pack d'actions équivalent à 25 dollars sur 10 mois. Eh bien, vous payez donc 250 dollars en 10 fois. Vous aurez alors 32 500 actions de cette société Skyway et en juin 2017 lorsque la société rentrera en bourse, chaque action vaudra environ 1 dollar. Ça ça a été fixé par des experts. Ils ont estimé que après juin 2017, chaque action vaudra environ 1 dollar l'unité. Alors, ce qui veut dire que après après juin 2017, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez vendre vos actions c'est-à-dire que si vous avez 32 500 actions, eh bien, elles vaudront à peu près 32 500 dollars. Ça paraît énorme comme ça. Soit, eh bien, vous gardez vos actions. Vos actions vont prendre encore plus de valeur et valoir encore plus que 1 dollar et vous récupérez vos dividendes chaque année. Alors, comment vous inscrire à ce projet révolutionnaire? C'est quand même un projet incroyable. Eh bien, c'est pas compliqué. Déjà, la première étape, c'est de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, regardez, euh, si vous êtes sur YouTube, il y a une description, il y a marqué « Cliquez ici ». Alors, cliquez sur ce lien, c'est mon lien de parrainage, bien évidemment. Comme ça, et eh bien, vous allez être mon filleul et moi, je vais vous aider à bien investir votre argent. Et en plus, eh bien, on va vous donner 100, vos, vos 100 premières actions gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo et en vous inscrivant. Et puis, par la suite, vous allez pouvoir avoir accès à un forum privé où vous allez pouvoir me poser vos questions si vous en avez directement. Donc, en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo, vous allez arriver sur le site comme ça. Donc, tout est en russe, parce que la société, bien sûr, est créée en Russie. Mais si vous avez Google Traduction, vous faites clic droit, euh, traduire en français. Et je vous dis que cette page est très, très... Bien faite. Ensuite, il vous suffit de mettre là ses prénoms, nom. Prénom, nom, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Ensuite, vous mettez « Je ne suis pas un robot ». Vous attendez un petit peu et vous faites « Confirmer l'inscription ».